« Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. » L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne.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 je crois en son amour divin, chaque progrès dans la vie me Que ton nom soit célébré, notre Père, qui soit vraiment glorifié encore ce soir pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour et ta grande miséricorde à notre endroit. Tu es vraiment le Dieu de Dieu, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu demeures l'auteur de la vie, mon béné-père Saint-Dieu. Oh tu es le maître de tout, mon sauveur béni. Nous te remercions vraiment de tout notre cœur parce que tu es vivant ô oh notre Seigneur et notre Dieu. Tu l'as démontré depuis la création et jusqu'à aujourd'hui encore. Démontre que tu as la puissance, l'autorité sur toutes choses, mon roi. Nous nous soumettons vraiment à ta volonté, mon puis prise la résistance de notre vie, mon bien -aimé Seigneur, nous voulons te sou nous soumettre à toi davantage, mon bien -aimé Père Dieu, et être aussi fidèle en toutes choses, merci encore pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités, mon roi, oh tu es vraiment là à la colère, riche en bonté, merci, oh tu nous soutiens, mon bien-aimé Père dieu même quand nous sommes faibles, mon roi, tu nous relèves notre Dieu, merci encore pour ce moment béni que tu nous donnes, la grâce est encore dans ta présence, encore en ce jour, mon roi, c'est vrai, c'est le lieu que nous voulons tant être, Seigneur, venir encore à ta maison à toi pour te louer pour te glorifier, mais Père de Aussi te remercier encore pour le souffle de vie et la grâce que nous avons de voir marcher en ton nom, Père. Je à toi pour ta visitation, Bénémé Père Saint Dieu, dans ce temps où nous vivons. Bénis ton peuple, ceux qui sont en cet endroit et ceux qui sont aussi au loin, aussi rassemblés, Père. qu'ils soient bénis aussi et fortifiés, mon sauveur. Merci pour chaque cantique. Merci encore pour l'adoration. Aussi les psaumes qui nous a aussi touchés, Père. C'est vrai, tu es réellement le Dieu de bonté, Seigneur. Merci encore pour ton amour, car nous t'avons aussi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, qu'il bénisse chacun de vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir aussi constater combien notre Dieu est toujours bon à notre endroit. Et comme dans le psaume qui nous a été lu au chapitre 25, le verset 10, il nous dit, tous les sentiers de l'éternel sont donc miséricorde et fidélité. Amen pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Nous le remercions pour cette grâce, effectivement aussi. C'est là que nous nous résistons de réaliser que c'est vraiment un bonheur de pouvoir connaître ces dieux et aussi de pouvoir réellement aussi connaître, les connaître dans, dans la vérité, pas dans l'imagination ou dans l'illusion, effectivement, que le monde et les nations, effectivement, arrive à pouvoir effectivement l'avoir. Vous savez, beaucoup de choses sont donc aussi euh, annoncer aux gens, et puis on, on, on les apprend des choses effectivement qui sont tout à fait euh, historiques, comme par exemple ce euh, qu'on a inventé, comme les saint Nicolas, les saints ici, les saints là, effectivement. Et, et le monde tout entier est, est vraiment dans, dans cela aussi, comme si vous pouvez voir pendant cette période effectivement où ils ont parlé de leurs saints, comment les gens dans l'engouement, même les, dans les magasins, effectivement, les gens vont avec beaucoup de précipitation parce que il y a euh, cette période, effectivement, qu'ils veulent davantage euh, honorer, effectivement, leur saint, saint, saint, enfin, leur, leur chose qu'ils appellent, effectivement, saint. Et, et cela, effectivement, est et la religion, effectivement, dans laquelle les gens sont plongés. Et dans ces, ces cérémonies, effectivement, dans lesquelles il parle, effectivement, et vous voyez qu'il annonce, effectivement, aussi que c'est aussi le 25 décembre, date à laquelle, effectivement, aussi est né, donc, euh, celui qui est donc le fils de Dieu, comme ils le disent, effectivement, donc, qu'on appelle leur Jésus, effectivement, aussi, qui est toujours dans, dans les bras des, des maris, effectivement, comme vous pouvez aussi le constater, donc chaque fin de l'année de 25, il y a toujours une crèche qu'on fait sortir effectivement avec des vaches et tout ce que vous pouvez voir effectivement est toujours Marie dans cette crèche là avec ce petit bébé qui ne grandit pas mais toujours chaque année on le trouve toujours là mais depuis ces années il doit quand même avoir grandi mais bon, vous retrouvez toujours un petit bébé qui est là, effectivement. Et c'est cela, effectivement, aussi, la religion qu'ils ont. Donc, le monde est, est vraiment aussi plongé dans ce qu'on appelle le mensonge et l'illusion. Et l'homme a plus facile de pouvoir avaler le mensonge que de pouvoir arriver à pouvoir accéder. Mais c'est vrai, vous pouvez le voir. Quand on parle, effectivement, que c'est Noël, Vincent de Christ, effectivement, Ben alors on ajoute, effectivement, le monsieur le barbier, là, qui vient, effectivement, qui s'appelle Nicolas. -bas. Vous comprenez et tout le monde est tellement dans l'engouement et, et vous pouvez voir que même pendant cette période ici, quand on avait supprimé euh, ces, ces réveillons pour, euh, c'est euh, ces, ces, ces, comme on appelle la fête de, de Noël, ça posait beaucoup de problèmes effectivement parce que c'est dans le mœurs des gens. Et on ne peut pas arracher cela, effectivement, des gens, parce que c'est vraiment impliqué. C'est comme ça aussi, la religion, en réalité. Comme nous disons que nous le remercions parce que nous le connaissons dans la vérité, c'est une grâce. Parce que beaucoup de gens, ils parlent de ces Jésus, effectivement, selon la mythologie, selon, effectivement, l'image qu'on a donnée, effectivement, d'un certain Jésus qui est venu quelque part, mais dont ils n'ont pas vraiment une vision claire dont ils ne savent pas tellement très bien eh, qui il est effectivement, oui, il est sauveur, mais sauveur de qui et de quoi Et qu'est-ce qu'il a fait, effectivement Eh bien, on reste simplement dans cette idée ou cette pensée aussi évasive en fait d'une certaine manière ou d'une autre. C'est comme cela que les religions aussi avancent. Et bien, dans cette mythologie, dans cette façon de pouvoir absolument aussi voir aussi les choses, et comme nous n'avons pas euh, vraiment la variété de la chose, c'est quand même, c'est dans de ces lancer là effectivement, qu'ils vont tous aller effectivement aussi pour pouvoir former ce qu'on appelle l'image de la bête effectivement et entrer dans ce qu'on appelle l'écumenisme effectivement aussi, qu'ils trouveront que c'est tout à fait une chose tout à fait normale effectivement, parce que ils ont formé cela. Et qu'avec leur logique, leur façon de pouvoir penser, ces rencontres, effectivement. Et cela, plus que pourquoi Parce que tout est humain, question de conception tout à fait humaine, effectivement, avec une compréhension de choses qui sont tout à fait humaines. Donc, nous, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il s'est révélé donc à nous, parce qu'il a dit Tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Certainement, c'est vrai, ils sont plus sages en manière de voir faire, je veux dire, mais tu les as révélés donc aux, aux enfants. Donc nous, nous les connaissons dans sa puissance, de sa résurrection, parce que nous avons donc aussi la preuve nous-mêmes que, non seulement on nous en avait parlé pratiquement, effectivement, que dans les scènes d'Écriture, qu'il était donc mort, et nous sommes heureux parce que c'est cela que cet homme, l'apôtre Paul, disait, et en insistant, il dit... Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, pour lequel vous, et par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous, allez tenir, vous, allez, vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer. Je vous ai donc enseigné, comme je l'avais aussi reçu, que Christ Amen. est mort pour nous, selon, hein, pour nos péchés, selon les saintes écritures. Il est aussi ressuscité. Amen pour notre justification, selon les saintes écritures. Donc, effectivement, il, avait, il prêchait, c'est Jésus qui était mort, mais ressuscité, et qu'il avait aussi donc rencontré, et qu'il voulait aussi que nous tous aussi, nous ne puissions pas rester dans le mythe. Vous savez, l'apôtre Paul, je pense, était à Athènes, lorsqu'il est arrivé, effectivement, là, il dit, mais je vous trouve à tous extrêmement religieux à tout point, à tel point que je trouvais même, vous avez même cet hôtel-là, à, à un Dieu inconnu. Donc, c'est ces dieux-là dont, moi, Paul, je vais vous parler aujourd'hui, qui a créé les cieux de la terre, effectivement. Donc, il les a ramenés davantage à pouvoir réaliser qu'ils avaient une mythologie. Mais moi, je vous amène, effectivement, le dieu vivant. Et ces dieux-là n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, comme on parle des de de Ceci Islam. et cela. Mais ici, c'est les dieux de la Bible, effectivement, qui a créé les cieux de la terre et qui est venu sous forme humaine, effectivement, parce que ah, c'est merveilleux de, de pouvoir voir comme cela, oh il, il est bon notre Seigneur de réaliser comment eh, il a été donc aussi présenté par cet homme aussi, l'apôtre Paul qui dit que, je crois que c'est quelque part dans le livre, il ne sait plus très bien mais je crois que ça doit être un indice, je sais plus très bien mais où, où il, il exprime cela en faisant comprendre que et c'est vrai que c'est Dieu qui a fait des cieux de la terre. Il et, et n'est pas une matière comme des pierres, effectivement, mais c'est Dieu qui a créé tout choses, Il a fait que tous les hommes ici, d'un seul sang, puissent habiter sur la surface de la terre. Et c'est pour ça que... Il, il, il est vivant qu'il qu agit aussi effectivement pour c'est merveilleux de réaliser combien la sagesse de Dieu s'est manifestée pour les hommes et quand on fait comprendre effectivement aux hommes les choses pas des mythes effectivement mais une réalité effectivement parce que palpable c'est à ce moment là qu'ils se rendent compte qu'effectivement qu'il y a quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce que nous avons eu à pouvoir entendre et ce que nous entendons effectivement. Vous savez la, la, la vérité a la puissance en fait et lorsque la vérité est proclamée le mensonge ne trouve plus de la place c'est pour ça que nous, nous devons demeurer dans la vérité. Et bien c'est pour ça que quand nous sommes donc dans la vérité, nous sommes donc dans la lumière. Et que même ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir la différence entre... Eux et nous, parce que nous avons quelque chose de vrai. C'est vrai, nous, nous insistons souvent sur cela, mais c'est parce que les Saintes Écritures les disent, c'est pas moi qui insiste, mais les Saintes Écritures les disent d'une manière assez claire. Je ne, je ne pourrais jamais savoir. Vous savez, cette écriture, elle est une écriture qui est tellement aussi profonde pour nous tous. Et Elle, elle le dit à ceux qui l'ont reçu. Il faut bien que nous comprenions, même quand nous lisons, parce que, que Dieu te bénisse. Parce que si, si tu ne l'as pas reçu, c'est difficile de parler de lui. C'est difficile de pouvoir parler de ceux qui, parce que tu ne les connais pas. Donc c'est pour ça que Dieu insiste pour nous, parce que nous, nous sommes des témoins de ce Jésus sur la terre. Il a dit, vous serez mes témoins. Et c'est qu pour qu'on soit ses témoins, il faut qu'on puisse avoir effectivement une expérience avec lui. C'est pour ça qu'il avait dit, mais c'est vrai, vous avez été instruit. Mais il vous manque quelque chose. Cette expérience, effectivement, ce contact avec. Oui, parce qu'il était avec eux. Mais maintenant, il fallait qu'il soit en eux. C'est en fait pourquoi aussi Parce qu'en fait, la lettre sans la vie ne sert à rien. Oui, parce que le germe de vie, c'est Jésus. Amen. Vous vous souvenez Il a dit, je suis la vie. nest ce pas vrai Les chemins, la vérité la vie. Il l'est. Donc si lui, il n'est pas dans la semence, la semence ne sera rien. Sans Jésus, il n'y a, a rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'en elle, parlant donc de la parole, en elle était donc la vie. Cette vie, c'est personne d'autre. Parce que frères et sœurs, nous le savons, il n'y a qu'une seule vie qui te connaissent toi, n'est-ce pas Ah, il n'y a qu'une seule vie éternelle. Donc, cette vie a été manifestée. C'est pour ça, que nous vous annonçons ce que nous avons entendu. Il se c'est dans un champ, je pense. Alors, regardez bien, c'est cela qu'il nous dit aussi. Il, il, il, il les disent aussi parce que nous aussi, nous, nous sommes appelés à être des, des témoins de cela, effectivement, pour ne pas être des pigeons ou, des par exemple, des perroquets, pour répéter des choses, effectivement, pour répéter, mais simplement des gens qui ont eu cette assurance, cette certitude de, de, de, de cela parce que nous en parlons, effectivement, avec assurance. Il nous dit cela, chapitre 1, 1er Épître de Jean, verset 1, verset 1. Euh, in... oh, pas et il nous dit ici, <rire> verset 1, il dit, « Ce qui était donc de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, écoutez très bien, concernant quoi La parole de vie. » Verset 2, il nous dit, « Et la vie a été... » Et qu'est-ce que nous avons fait Nous l'avons vu et nous lui rendons donc témoignage. Donc nous avons vu cette vie-là qui était donc, qui donne vie à la parole, qui était donc la parole. Mais oui, Jésus-Christ, notre Seigneur, est la vie effectivement qui fait manifester effectivement la parole de Dieu. S'il n'est pas là, la parole non plus n'a pas de valeur. Et c'est sûr et certain. C'est pour ça que nous n'insisterons, c'est pas le saints qui ont l'Esprit, du Seigneur nécessitera toujours mon frère et ma soeur en rapport avec le Seigneur parce que vous ne pouvez pas être des croyants sans Christ. Amen. Non Peut-être qu'on peut dire, mais frère, tu exagères, mais c'est écrit. Vous voulez qu'on le lise Et frère, très bien, Ephésiens ici nous le dit, regardez bien mon frère, il nous dit ici, Ephésiens au chapitre 2, je pense que c'est cela, oui. Ephésiens, je pense au chapitre 2, oui, voilà, c'est vrai. Voilà, Ephésiens au chapitre je chapitre 2, nous pensons que c'est cela, oui, voilà, c'est au chapitre 2, il et, et nous dit, c'est notre quand... mmh verset 11, il nous dit c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont à la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ces temps là sans voilà, et puis il dit mais privés et privés, écoutez bien et, et, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances et la promesse sans espérance et sans Dieu dans monde, mais maintenant en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a ravissé les milieux de séparation, l'inimitié ainsi. Oui, mon frère et ma soeur, même pour eux-mêmes les juifs, ils doivent, ils ont besoin d'accepter les seigneurs comme leur sauveur personnel. Bien sûr que oui, mais oui, sans Jésus Christ notre Seigneur, vous ne verrez rien. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il était toujours effectivement dans les séjours de mort, vous, vous souvenez de cela. Et il fallait qu'on attende que les Chilous viennent. Il fallait qu'on attende celui dont déjà depuis la Genèse, après juste la chite, que Dieu a eu à pouvoir parler. Parce que s'il si n'est pas venu, s'il si ne venait pas, le monde était perdu. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Donc c'est comme cela que nous devons comprendre la raison pour laquelle le Saint-Esprit, l'esprit effectivement, insiste sur que. C'est pour ça que nous ne laissons pas nous évader dans des imaginations, telle puissance serviteur. On n'en a pas. Enfin bon, Dieu utilise des hommes, évidemment, mais il n'y a de puissant que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen, En tant que croyant, en tant que fils et fille de Dieu, on ne peut jamais élever un homme. Parce que je veux que vous prêtez d'abord attention, frère et soeur, que vous compreniez ça. C'est nécessaire. Non, non, non, non, non, non. Nous ne sommes jamais appelés à élever un homme. Nous sommes appelés à élever Jésus. Et bien sûr, mon frère et ma soeur. Et ça c'est quelque chose de très important afin que nous comprenons. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à pouvoir l'élever effectivement Parce que en tant que fils de Dieu, qu'est-ce qui fait d'abord que nous puissions être fils de Dieu Eh bien, c'est parce que <rire> il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, Amen. mais qui ont reçu, qui reçu Christ Jésus, n'est-ce pas À ceux qui l'ont reçu, -ce reçu, il leur a donné le pouvoir Amen. de devenir enfant de Dieu. Donc, pour que moi, je devienne enfant de Dieu, que je sois sauvé, il me fallait... Bien sûr que oui. Je n'ai pas entendu. Jésus. Voilà. Parce que... <rire> hey, le prédicateur peut prêcher Jésus, mais le prédicateur ne peut pas vous sauver. Mais c'est Jésus qui vous sauve. Est-ce que je ne sais pas Et puis, quand nous sommes donc sauvés, nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, et ça, c'est par Jésus, n'est-ce pas Bien sûr, vous vous souvenez de cela. Dans Ephésiens chapitre 2, vous connaissez, non Nous l'avons lu avec vous. Les gens peuvent se dire, regardez bien. Il nous dit ici, voilà. Regardez, Ephésiens chapitre 2, le verset 1, il dit, « Vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois sur trains de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de la colère, effectivement, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec qui Avec Christ. Donc sans lui, il n'y a pas de salut. C'est écrit, c'est quand même assez clair. Et puis, quand nous l'avons donc reçu, nous l'avons reçu lui pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas Nous l'avons donc reçu lui comme notre Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est par là que nous avons la vue. Et puis, on nous dit effectivement que nous sommes appelés à, à, à être baptisés en... Son nom, toujours lui, toujours lui, je ne sais pas si vous comprenez, mais toujours lui. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas baptisés en son nom, nous ne lui appartenons pas. Est-ce que vous comprenez Donc nous sommes appelés à pouvoir, nous... parce qu'il dit, répentez vous et que chacun de vous soit baptisé, et puis pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit qui est donc le Saint-Esprit Parce que nous avons donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien quand nous regardons le Père, c'est vrai, non Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et si Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Donc nous avons trouvé les noms du Père. Amen, Amen. <rire> gloire à Dieu Amen. Nous avons trouvé les noms de Père Parce que le Fils nous a dit qui était le Père C'est lui qui m'a vu a vu Ah oui Amen. Amen. Et puis quand Jean nous parlait effectivement Il nous avons contempler sa gloire comme la gloire de vis venue du Père Donc euh, son nom est Jésus. Il est donc le Fils de Dieu. En fait, quand on dit Fils de Dieu, c'est-à-dire que dans son opération, dans son ministère, du sauveur. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Fils de Dieu, en fait. Oui, parce que c'est vrai, il est engendré de Dieu, il est sorti de Dieu. nest Ce pas vrai. Parce qu'il vous est né aujourd'hui un sauveur. Un sauveur, effectivement. Parce le fils de Dieu, un sauveur, effectivement, il a dit Je ne vous laisserai pas orphelin. Il nous aime tellement. <rire> il savait, il a dit Vous aurez les tribulations. Je sais que le diable cherche à pouvoir, il va vraiment envoyer toute son armée, tout son enfer, pour pouvoir vous engloutir. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis là, mais je m'en vais. Mais je reviens. C'est toujours Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Amen. Le Père, c'est toujours Jésus. Amen. Le Fils c'est toujours Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit toujours Jésus. Donc nous comprenons par là. <rire> Tout est en lui. Amen. La plénitude de la divinité. Tout Amen. habite donc en lui. En dehors de lui, il n'y a rien. Amen. Il a dit, avant moi, on n'a pas été formé de Dieu. Amen. Et près de moi, il n'y en a jamais. Et après moi, il n'y en aura jamais. Amen. Je suis l'unique Dieu. Amen. Et puis il ajoute, il dit, je suis un Dieu jaloux. Amen. Personne. Non. Toujours moi. Amen. Donc si maintenant c'est Jésus, sous forme, d'abord il est le Père. Parce que tu dis, notre Père qui est aux yeux. Tu ne veux pas penser à notre Père. Mais c'est vrai, parce que tu t'adresses à qui Parce que tu le connais. Non seulement il est le Père, il est aussi l'intercesseur. <rire> Où il reste de ton esprit C'est merveilleux, non Donc il, il fait tout pour toi. Tu cherches le Père, il est là en tant que Père. C'est merveilleux. Quand tu as besoin de papa, il est là. Tu as besoin d'un frère, il est là. Tu as besoin d'un mari, il est là. Tu as besoin d'un ami, il est là. Gloire à Dieu, c'est un bonheur, frère. C'est pour ça que nous sommes sur la terre, même étant dans la difficulté. Nous sommes heureux, frère. L'extérieur souffre, mais l'intérieur s'est réjoui, mon frère. Et quand nous chantons, quel bonheur de marcher avec lui. Nous savons ce que nous disons. Dans ce bas monde, nous savons que Tristesse viendra. Mais il a dit toujours, réjouissez-vous. Parce que, puisqu'il vit... Rien nous C'est vrai mon frère et ma soeur, nous avons ces Dieu qui d'abord nous a démontré qu'il tient donc à ses promesses. Alors s'il tient à ses promesses, c'est sûr et certain que même, il dit mais si tu traverses les eaux, à toi et ta adresse, non? Il dit, vous connaissez l'écriture Esaïe 40, 43, les eaux ne se submergeront point, Ils peuvent même arriver à pouvoir pousser plus bas. Ah, c'est comme Jonas, c'est comme Jonas, il dit ici j'en ai assez, laissez-moi aller même être englouti par les eaux, Dieu dit il n'y a pas de problème, j'ai un œil sur toi, il se jette dans l'eau, il dit mais je vais mourir, le poisson dit non, tu ne peux pas, tu as une tâche pour Dieu, c'est la même chose pour toi aussi, pas seulement Jonas mon frère, mais toi aussi, donc ne perds pas d'espoir, même quand tout semble sombre, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Tu as une tâche, mon frère, Amen. tu as une tâche, ma soeur, Amen. ce monde doit te voir, toi, Amen. vivant comme un fils de Dieu, Amen. vivant comme une fille de Dieu, arriver aussi à la perfection. Amen. Il faut Amen. que tu vives. Amen. Ah oui, parce que Dieu veut te glorifier aussi en toi. Amen. Il faut que tu vives. C'est pour ça que fortifie-toi te dit, mais prends courage. Amen. Même si ça tente qu'aujourd'hui, Demain ça va. Parce que nous, nous marchons non pas avec un homme, mais avec Dieu. N'est-ce pas, ma soeur? C'est pour ça qu'on doit se réjouir. Il faut... Vous savez, dans la maison du Seigneur, nous devons être heureux. Ça nous importe. Même si à la, me... Même si à la maison on a laissé un, un problème, on est ici pour trouver la solution. Donc je, je ne marche plus avec mon fardeau. Je sais où le déposer. Je dépose et je me sens à l'aise vérité. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Si nous le déposons, nous sommes légers. Lui, il dit, Seigneur, je te le dépose. Moi, mon problème à moi, c'est de pouvoir simplement chanter pour toi. Je ne pense plus à quoi je chante, je glorifie ton don, je prie, le fardeau est à toi. Je sais que si je te l'ai donné, tu vas me donner une solution. C'est ce que je dois être, effectivement. Et comme nous le disions, le père, c'est lui. Le fils, c'est lui aussi le Saint-Esprit alors s'il est à moi mon frère et ma soeur mais alors s'il est et que je sais qu'il est à moi il ne vous conduira jamais à autre chose tu ne pourras jamais élever quelqu'un d'autre que celui que toi tu connais parce que c'est celui qui élève l'autre mais c'est vrai l'élévation ne vient pas de l'homme ni de rien mais c'est Dieu qui élève donc quand Dieu élève alors nous glorifions celui qui élève. Amen. Nous, respectons, vrai. nous respectons celui qui est élevé, mais nous n'élèvons pas celui qui est élevé, parce que ce n'est pas moi qui élève. Amen. Moi, je suis appelé, et toi et moi, à n'élever qu'une seule personne. Amen. Si nous chantons ça, non élevons Jésus, élevons le pasteur, élevons l'apôtre, élevons le prophète, nous élevons les... Non, non, non, non, il n'y a qu'un seul. Amen. C'est important qu'on le comprenne. Et il n'y a qu'un seul qu'on doit élever. Parce que c'est lui-là. Sans lui, on n'aurait pas de pasteur. Sans lui, on n'aura pas de prophète. Ça ne nous aura jamais des apôtres. Non. J'aime Jésus parce qu'il nous dit que Dieu te bénisse. Il dit Mais il, dit, mais, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme. Donc on n'a pas qui se sont fait Il a donné les uns. C'est lui qui te donne celui-là. Alors dites-moi, vous savez, on dit merci à qui À celui qui fait les cadeaux, non Tu ne vas pas dire cadeau, cadeau, merci, cadeau, merci. Non Est-ce que vous comprenez Je t'ai fait un cadeau, ça c'est un cadeau de dire Ah, cadeau, merci. Non, tu dis Ah, merci, merci, merci pour les cadeaux. Bien sûr Oui, c'est sûr, c'est un. On ne dit pas merci au cadeau, mais on dit merci à celui qui te fait le cadeau. Il a donné les uns comme il a donné Il a donné Alors dis merci à celui qui donne Les venons nous allons prier Amen. Le Seigneur de la victoire Déjà pris Vous le connaissez C'est bon de louer notre Dieu hein. Qu'il est bon de louer Dieu Nous n'avons qu'un seul Dieu mon frère c'est lui qui nous sommes appelés à pouvoir louer. Alors si nous devons le louer, louez-le tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci mon grand. C'est tout beau. C'est le numéro 80 dans les fardes. 80... de la victoire. Des